Du, du, du Duel Et Salut à tous les Australiens. Pardon, excusez-moi. C'est Gabriel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'ouverture du deck de démarrage, l'attaque des liens. Donc excusez moi je vais essayer de faire rapidement parce que c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo Et mon ordi il bug un peu Donc bien sûr on a le guide d'apprentissage donc avec le, les monstres Link donc Qui est vachement intéressant Et bien sûr on a le tapis de jeu, je le déplie pas Mais il y a avec Bon, on va attaquer par les monstres Link Donc décoteur Pardon Décodeur bavard. Je garde tout, ouais, je précise. Peau de miel qui ont des effets qui sont plutôt pas mal et araignée lien. Voilà. Après lien assassin. Donc c'est le nouvel archétype, c'est des cybers. Lien assassin. Nuageur de ram encore un cybers dragonnet encore un cybers Donc jusqu'ici on est plutôt content Enfin je suis plutôt content Bitron Et après on passe un peu à des cartes foutage de gueule ils nous ont mis des synthoniseurs dans le deck. Serpent galactique. Bon, je sais que c'est pour le... les monstres normaux, c'est pour l'arénélien. Dragon, carapace, mystère. Après, Barbaros, le roi des bêtes. aux carte qui ne sert à rien. Cyberdragon toujours utile dans un deck euh, pareil là c'est euh, lanceur photon je vois pas pourquoi ils ont mis ça c'est vraiment du grand n'importe quoi univers hexarion mandragora colonie du mal je vois pas pourquoi ils ont mis ça même si c'est des monstres à effet capitaine en maraude euh, c'est pour le décodeur tout ça sangane Donc Sangane qui a été longtemps banni et qui a été autorisé à trois fois je crois maintenant. Kori Marche malon. Voiture cardée. Rico le chasseur de le Seigneur Lumière. Donc c'est pareil, c'est pour le décodeur. Penduiller de combat, donc ça c'est une carte qui est intéressante. Attaque de l'épouvantail. J'ai rien à dire. Illusionnisme d'effet. Un autre synthoniseur. J'aurais pu mettre des synchros. Après, Ciné-Univers. Donc ça c'est pour les, les, les monstres cybers. J'ai pas lu les faits encore, mais c'est pour les monstres Sinypers. Après, on continue dans les cartes What the fuck Réincarnation de monstre. Trou noir. Donc, carte qui a été bannie aussi, et qui a été autorisée à un livre de la lune. Lance interdite. L'union fait la force. Peau de dualité. Ouais. Fardeau du puissant. Ouais, pareil. Toujours what the fuck. Unité de ravitaillement. Je suis euh, complètement dégoûté de, de, de, de cet achat fond d'espace mystique Terraformation Pour le ciné-universe Jardin d'avarice. Ça, ça serait pas mal pour mon petit deck pyro Je sais pas encore si je vais la mettre Appel à être hanté Ouais Force de miroir Pareil Hommage torrentiel. Anneau de destruction, mais voilà quoi. Anneau de destruction, carte qui a été aussi bannie aussi à l'époque. Je crois qu'il est autorisé à une. Trappe sans fond. Dispositif d'évacuation obligatoire. Chaîne démoniaque. Et enfin, pot de vin du temple maudit On a fini, donc euh, je vais quand même vous montrer parce que j'ai un peu de temps. Le terrain. Oh, S'il veut bien. Voilà. Je trouve que Kunami est allé trop loin avec les monstres Nick. C'était déjà pas facile avec les synchros, les x Maintenant, les monstres link, ça rajoute de la difficulté, voilà, donc je suis pas vraiment fan. Mais pourquoi pas essayer Ah oui, et pour ceux qui regardent la vidéo, euh, je risque d'envoyer vos colis dans la semaine, lundi ou mardi, je sais pas quand. Mais je vous réserve d'autres petites surprises, donc suivez bien la l'actu, moi je suis là jusqu'au 10 septembre inclus, et euh, bien sûr... Euh, j'ai vu j'ai vu euh, avant de partir euh, la dernière fois qu'il euh, y avait des gens qui me proposaient des échanges alors que j'avais bien stipulé j'avais bien dit que je, je, je partais voilà donc si c'est le 10 septembre c'est le 10 septembre à partir de midi je ne suis plus là. Allez sur ce les amis j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos çatima Radio et ciao tout le monde pas vraiment le temps de s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans réponse.